Bonjour tout le monde, c'est Maddy. J'espère que vous allez bien. Alors, j'avais envie de commencer cette vidéo un peu différemment, vous voyez. C'est ici la vue de mon jardin, avec ce superbe ciel bleu. Il y a des oiseaux, il y a des pigeons surtout. Voilà, c'est le printemps qui arrive. Alors, on a déjà mis des petites, euh, des petits, des petites fleurs. <rire> voilà. Ça fait du bien. Vous entendez un pigeon qui roucoule dans le coin. Je ne sais pas où est-ce qu'il est. De qu par là. Voilà, donc je vous envoie ce rayon de soleil. Ce calme, cette paix, cette tranquillité. Et puis ensuite, eh bien, je vais aller faire mon tirage. Mais j'avais envie vraiment. De, de vous envoyer un petit peu de calme, et de sérénité. Voilà, donc faites bien le plein. Et on y va. Voilà, donc je suis revenue dans mon antre, c'est-à-dire là où il y a moins de soleil, c'est vrai, mais il y a aussi plus d'intimité, plus de calme. Donc déjà, avant de commencer, ben merci beaucoup de nouveau arrivé sur ma chaîne. Donc si vous ne me connaissez pas, bien sachez que je suis quand même avant tout astrologue, que je fais de la voyance depuis plus de 20 ans, que je m'y suis remise comme ça et que donc j'ai lancé ma chaîne il y a un peu plus d'un an. Voilà, comme ça, surtout pour m'amuser, pour tester un peu. Et puis, éventuellement, pour savoir un peu ce qui nous attendait. Puisqu'il y a un an, la situation était différente. C'est aussi que je dédie cette chaîne à la cause animale. C'est-à-dire que, comme ma chaîne est monétisée, parce que, de toute façon, YouTube il a, a décidé qu'il y aurait des pubs, qu'on veuille ou pas. Donc, eh bien, sachez que les revenus générés par cette chaîne sont reversés pour la vraiment quasi-totalité à la cause animale. Je suis beaucoup sur clickanimaux.com où il y a plein d'associations qui sont toujours en train de demander de, de l'aide pour sauver des animaux. Et surtout, moi, je dis, je, je m'intéresse beaucoup, beaucoup aux animaux à, à sauver des abattoirs, parce que c'est quelque chose que je ne supporte pas. Voilà. Donc, euh, vous savez un peu où passent les revenus publicitaires de cette chaîne. Alors, c'est super sympa si vous laissez au moins une ou deux pubs. Sinon, c'est pas grave, je vous en voudrais pas. Hein. Mais bon, voilà. Sachez que si vous le faites, de euh, bah, toute façon, euh, vous faites quelque chose euh, qui sert... Euh, voilà, pour diminuer la souffrance animale. À part ça, c'est le printemps, c'est les trolls qui poussent. Donc euh, bon, bah, écoutez, euh, pff, que vous dire, il y en a, il y en aura toujours, on peut pas les empêcher. Hein. Alors quand même, euh, chers trolls, sachez que les que vous que vous m'écrivez, euh, d'abord ça n'engage que vous, euh, bon... Et puis, en plus, ça vous reviendra dans la figure. Voilà, c'est tout. Donc, euh, faites attention à ce que vous écrivez, quoi. Il vaudrait mieux écrire des choses sympas, parce que ça aussi, ça vous revient, mais d'une autre façon, et d'une façon beaucoup plus agréable. Voilà, bon. En tout cas, chers tous, chers toutes, merci d'être là. Alors, aujourd'hui, aujourd'hui, j'avais envie de regarder, encore une fois, notre cher Caligula, parce que, décidément, lui, <rire> c'est vraiment un sujet en or hein, pour les tirages. Euh, par contre, euh, c'est vrai qu'il est quand même beaucoup plus désagréable pour, pour la France, pour les Français, c'est vrai, c'est vrai. Ce type est une catastrophe ambulante. Mais justement, moi, ce que j'aime bien en voyant, c'est de me brancher un peu sur les personnes et de voir un petit peu euh, ce qui ressort, alors ce qu'ils ont en tête, ou bien ce qu'ils veulent faire, ou ce qui leur arrive. Bon, donc on fera le point, euh, on va dire, euh, au fur et à mesure... Sur certaines de nos, de nos personnalités politiques et notamment sur monsieur euh, monsieur caligula que vous connaissez alors pour le nouveau nouvel venu c'est l'empereur fou hein c'est celui qui, qui voulait devenir dieu bon bah ben, il y en a qu'un hein, voilà bon ok alors on va demander un petit peu où est-ce qu'il veut nous emmener avec ses décisions un peu bizarres euh, de mettre de l'huile sur le feu par rapport à Vlad Hein, parce que là, quand même, on avait vu dans les autres tirages euh, qu'il jouait un jeu très, très dangereux. Donc, on va regarder un petit peu où est-ce que ça va nous mener. Qu'est-ce qu'il a en tête Qu'est-ce qu'il veut faire euh, Sachant que les prix explosent, qu'on va avoir une crise d'énergie, de l'énergie pardon, sans précédent. Euh, donc, euh, voilà, euh, qu'est-ce qu'il a en tête, quoi. Ok, Caligula, dis-nous tout. Alors, déjà... Alors, ce qu'il l'attend, quand même, là, c'est le jeu « Me montre » qu'il aura quand même des problèmes en justice. Donc là, c'est pas vraiment ce qu'il a en tête, c'est vrai. Il est là, hein. mais ce qui est sûr, c'est que c'est mathématique, c'est inéluctable. Il y, aura, il y aura un problème de justice. Bon, alors il a évidemment des défenses. Là, je ne parle pas de la justice. Hein. Je parle de, de lui, de ce qu'il protège. Donc il a une barricade. Donc je m'approche tout doucement et on va regarder ce qui nous cache ce qu'il nous cache quel est son plan voilà alors qu'est-ce que tu vas nous faire ou qu'est-ce que tu as prévu de faire et à quoi ça va aboutir tout ça sachant qu'on n'a jamais vu quelqu'un se s'aborder autant et, et s'aborder autant la situation de la France alors j'ai une carte qui vient de se retourner une question de protection ici Bon, protection par rapport aux abeilles ça à mon avis ça va arriver vous savez de quoi je parle, hein, l'injection. Bon, elle vient de se retourner. Donc, ça veut dire que quelque part, elle fait partie de l'équation, cette carte-là. Mais non, pas trop vite. Donc, qu'est-ce que tu vas nous faire Qu'est-ce que tu as en projet On va mettre deux rangées carrément. Parce que euh, ça permet tout de suite d'avoir des détails. Je vais chercher par là, je crois. Voilà. Puis après je, on s'amusera un peu avec les sondages Bon, bon en tout cas euh, je fais cette vidéo parce que euh, Alors c'est pas que j'ai rien d'autre à faire hein. Non moi je suis toujours très occupée Mais c'est parce que bon on me l'a demandé C'est vrai qu'il faut que je, suis, que je sois là pour vous Je sais qu'il y a des personnes qui regardent mes vidéos Parce que ça leur fait du bien Alors ça c'est vraiment la meilleure des raisons hein. Si je peux vous apporter quelque chose de bien Super, moi je suis super contente Sachant que de toute façon, pour faire mes vidéos, j'attends aussi d'être dans une bonne énergie. Hein, sinon, ça ne sert à rien. Alors, bien. Donc, <coughs> pardon, excusez-moi. Donc, il veut ouvrir la porte à quelque chose. Bon. Alors, déjà, là, il y a vraiment la notion de, de secret. Hein. Je vous dis, hein, je m'approche à pas de loup. Parce que là, il nous prépare des trucs. Mais c'est secret. Alors, il y a des choses concernant le, le plan, on va dire, euh, national ou régional. Mais ici, il y a le désert. Bon. Il n'y a pas une espèce de restructuration euh, régionale qui voulait faire aussi. Il me semble va avoir lu ça quelque part. Il y a des histoires de fiction. Bon, alors cette claire-là, cette, pardon, cette carte-là, elle est claire. Je, parfois, ça m'arrive de mélanger les mots, excusez-moi. Hein. C'est parce que, encore une fois, j'ai les, les choses qui se télescopent dans la tête et les mots n'arrivent pas à suivre. Mais là, ici, c'est clair qu'il veut nous priver de certaines choses. Pas besoin d'aller bon, chercher euh, plus loin. Alors là, il y a les questions de protection, ici. Les questions de protection... On va regarder ici, parce que ça, il en a parlé, hein, se poser en défenseur de la nation. D'accord. Ça, c'est ce qu'il dit. Hein. Moi, je cherche les raisons qui sont cachées derrière tout ça. Le fait de nous emmener vers un conte de fées, hein, c'est clair. Hein. Mais en même temps, ce qui nous attend, c'est les pénuries, la privation. Ici, si on regarde au microscope. Ah, d'accord, en fait, c'est ça. En fait, si on regarde au microscope ce qu'il a en tête, eh bien, c'est ça. C'est-à-dire la fin d'une civilisation. Alors, de civilisation, je vais peut-être un peu fort, mais enfin, on va dire la fin de quelque chose que l'on connaissait, d'une certaine forme de vie, voilà, c'est ça. La fin d'une certaine forme de vie. C'est-à-dire que euh, derrière ça, une, on va dire une vie normale, il y a ça qui nous attend. Et donc là, c'est bien une porte ouverte sur un secret. Donc, il nous prépare des trucs secrets qui, finalement, vont arriver à la fin d'un état, on va dire, d'une euh, situation donnée, hein, d'un état donné, et qui va nous amener vers des privations. Bon, on va regarder ici. Parce que là, il y a les questions de protection. Alors, on va regarder ce que c'est. En fait, on va remettre une carte sur chaque. Hein. J'essaie de vraiment de, de, de me connecter à ce qu'il a dans la tête. Ouais. On va voir s'il peut nous livrer des secrets. Alors, justement, à propos de secrets, il y a des communications secrètes. Donc en fait il est bien en relation. Euh, ah, je pense que c'est les, les États-Unis. Ça C'est penser aux Indiens. Donc les Indiens on sait que c'est dans les États aux États-Unis. Donc il est en relation avec les États-Unis pour nous faire passer donc d'un état à un autre, mais c'est encore secret. D'accord. Ici. Alors ici il y a une espèce d'isolement. D'accord. Alors ça peut être lui dans son, ça peut être son futur. Hein. Ça peut être lui dans son futur, j'allais dire. Mais là, je ne voudrais pas me, me concentrer sur son futur. Je voudrais savoir sur quoi il veut, il veut nous emmener. Il hein, ne faut pas que, que j'aille trop vite. Parce que son futur, on le connaît, vous le connaissez, on l'a déjà dit. Je crois qu'on est pratiquement tous et toutes d'accord. C'est qu'il finira mal. Bon. Mais avant ça... Il faudrait savoir qu'est-ce qui se cache euh, ces plans, euh, ces plans secrets, en fait. Bon. Ouais. Alors là, ça c'est par contre, c'est bien dans son plan. C'est-à-dire nous manger. Hein Vous l'avez ici. Ça, c'est ce qui nous attend. Nous faire euh, entrer dans une espèce de fiction de conte de fées. Alors, on irait d'ailleurs dans ce conte de fées. Une fois qu'on n'aurait plus rien, quelque part. Hein. Vous voyez que la personne, là, elle a tout perdu. Et elle rentre dans son livre. Donc, en fait, j'ai l'impression, pour moi, qu'il veut nous enlever tout pour nous faire rentrer dans une espèce d'utopie. Et, vous voyez, nous priver de nourriture, nous priver de la corne d'abondance, de nous faire rêver devant. Mais on n'aura rien. Et à la fin, on sera mangé par la baleine. Bon, c'est ce qu'il a en tête. Hein. Moi, je déchiffre hein. Et là... Alors là, par contre, c'est les questions de protection. Mais il y a aussi la notion de traîtrise. Alors c'est pareil, hein, si ça se trouve, c'est plutôt son futur hein, que je suis en train de déchiffrer. Ce n'est pas impossible. Hein. C'est très difficile, vous savez, de distinguer ce qu'il a en tête et ce qui va lui arriver. Parce que pour moi, ce qu'il a en tête, c'est là. Ici, et ce qui va lui arriver, c'est ici, et à mon avis, ici. Je crois que en fait, ici, ce que j'ai sorti, c'est pas le fait qu'il soit défenseur de la patrie, comme il le dit, mais plutôt qu'il va y avoir une protection qui va ne pas réussir en ce qui le concerne. C'est-à-dire qu'il va y avoir une défaillance dans sa protection. C'est une question de temps, et à la fin, on aurait la faux. Pour moi, c'est plutôt ça. C'est la question de destin, ici. Bon. Donc, son destin, il est acté. Donc, on va laisser ça de côté, garder l'information pour vous. Mais on va essayer de voir plutôt sur vers quoi il veut nous, en, nous emmener. Pardon. Là aussi, c'est pareil. C'est son destin. OK. Alors, son plan secret, il est là et là. Et là, euh, je, je reste sur ce que j'ai dit. Hein. C'est bien passer d'un état à un autre vers des choses complètement désertiques, donc on n'aurait plus rien. Mais voyez que pour moi, et je vous rassure tout de suite, il n'y arrivera pas, parce que voilà quoi, il va se retrouver dans une situation extrêmement périlleuse, ce qui rejoindrait ce que j'ai vu ici. Donc à la rigueur, on pourrait mettre cette carte là ici. Hein bon, faut que je me reconcentre pour bien bien savoir qu'est-ce qu'il veut faire. Donc on va aller regarder du côté des communications, là, des signaux qui sont qui ont l'air d'être très secrets. Alors, qu'est-ce qu'il veut, qu qu veut nous faire ou Dans quoi il veut nous emmener Puisque là, on a vu qu'il y avait des histoires d'utopie dans lesquelles on pourrait se faire manger. Donc, on va essayer d'avoir davantage de détails. Alors, il y a des signaux par rapport à une attaque, ou en tout cas, des flamèches, donc du feu. Et ici, il y a la notion quand même de surprise. Donc hein, c'est une surprise ça, c'est-à-dire que bon bah la carte parle d'elle-même, hein, un œuf, bon et à la, à la place de l'œuf, bah c'est pas une poule qui sort, c'est une fleur, donc une surprise quoi. C'est quelque chose d'inattendu. Bon. Donc on peut dire que c'est une espèce de, de éventuellement d'attaque inattendue ici. Il y a un truc qui est en préparation, mais c'est secret. D'accord. Ça a l'air d'être intéressant par là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai envie d'aller creuser en gardera après par là. Ça, c'est autre chose, à mon avis. C'est l'économie. Et là, c'est plutôt l'international. Le, le, plutôt Alors, il y a des histoires de portes qui s'ouvrent sur un secret avec une surprise et des flammes. C'est quoi ce truc-là Mais il mais y a des gens, quelque part, qui le savent. Donc ça, c'est pareil. Là, je ressors de son mental pour aller trouver une information qui nous dit que de toute façon il est sous observation. Bon. Alors, est-ce que je vais arriver à savoir ce que c'est que cette, euh, ces flèches, ces torches, ces, ces flamèches Qu'est-ce qu'il veut nous faire là par là Bon, bah écoutez, c'est toujours la même carte que je sors. Hein. Vous l'avez vu, de, je vous l'ai fait devant vous. Il hein. n'y euh, a pas de... Il n'y a pas de trucage dans mes tirages, hein. et donc là, qu'est-ce qu'il sort Ben, il nous prépare un truc où il danse sur. J'avais déjà sorti cette carte-là sur la montagne de bombes. Bon, il nous prépare un truc, mais c'est très secret. Donc une attaque surprise, euh, voilà. Mais encore une fois, il y a ça derrière. Donc surtout rassurez-vous. Hein. Mais il nous prépare bien un truc. Alors ici, on va regarder. Là, c'est pareil, c'est encore le secret. Justement, cette carte-là sort assez souvent. Pour moi, c'est un monde utopique dans lequel il veut nous faire rentrer. Mais une fois qu'on n'aura plus rien. vous hein, voyez bien que la personne, elle est euh, ben elle est pauvre, hein, elle s'appuie sur sa canne et tout. C'est des choses utopiques. En plus, il y a un château dedans. Euh, devant, pardon. Donc ça a l'air quand même d'être joli, hein. Mais c'est quand même de l'utopie, puisque ça n'existe pas, c'est de la fiction. Donc il veut nous faire rentrer dans un monde de fiction mais dans lequel finalement on n'aurait accès à rien et on serait mangé. Bon bah ça vous rappelle pas euh, quelque chose ça Moi, c'est en train de me parler de du grand euh, voilà, RIP loin 7. Pour ceux qui parlent pas anglais, c'est le nouvel ordre, hein Il veut nous faire rentrer là-dedans. Bon. En finalement en transformant nos petits villages, euh, on va dire prolifiques, si vous voulez. En désert c'est pour ça on passerait d'une situation à une autre mais il va y avoir une surprise et là il prépare un plan euh, machiavélique là mais là il va y avoir une surprise parce qu'il est observé bon ok et ça on sait que c'est son destin alors euh, par quoi euh, par quoi il veut y arriver là parce que euh, normalement le pass s'arrête en mars à propos euh, bonne nouvelle chez nous hein quand même, il faut que je vous dise, c'est que en Allemagne, eh bien, alors, à partir du 3 au 4 avril, tout s'arrête, c'est-à-dire qu'on n'aura plus de tests obligés pour aller dans certains endroits. Vous savez, il y a la règle des 2G, c'est-à-dire impfgenesen, euh, ça veut dire en fait euh, vax, ou bien guéri avec une preuve euh, et une preuve euh, de, de test. <rire> bon, voilà. Euh, pour accéder au commerce non essentiel, ben, ça c'est pareil, ça ça ne sera plus en cours, donc en fait, en gros, en d'autres mots, on pourra aller partout, comme avant, sans plus aucun test, sans plus aucun euh, passe, sans plus rien, un peu, un peu comme la Suisse, en fait, hein, la Suisse, ils ont, ils ont levé toutes les restrictions, et bien en Allemagne, ça va être pareil, voilà, donc c'est la bonne nouvelle, évidemment, ça ne veut pas dire qu'on est tiré d'affaires, parce qu'ils sont quand même en train toujours de discuter pour ne mettre la piqûre obligatoire à partir de fin octobre, mais je ne vois pas trop comment est ce qu'ils vont pouvoir l'amener, enfin bon, ça, c'est un autre domaine, alors, Bref, alors je vais revenir sur le sujet. Du coup, je suis en train de vous dire quoi, moi Oui. Alors, comment est-ce qu'il va faire pour nous faire arriver là Alors, comment est-ce qu'il va nous faire ça Alors là, il y a les questions de nourriture. Vous voyez, je me suis déconcentrée. Alors du coup, je ne sais pas ce que je suis en train de sortir. Il y a les questions de nourriture. Il y a les questions de pauvreté. Ah oui, donc d'accord, ça fait penser aux pénuries, ça, nourriture et pauvreté, hein, les deux ensemble. Donc oui, finalement, cette carte-là, elle n'est pas mauvaise. Donc il y a les questions de euh, dose de, de, des prix de nourriture, de pénurie, certainement. Donc de crise économique, en gros, c'est ça. Donc ça veut dire qu'il va se servir de la crise. Et ensuite... Alors ça, alors il faut que vous sachiez déjà que cette crise, euh, elle a été planifiée. Elle a été planifiée, notamment au niveau de l'énergie. C'est voulu. Donc, en fait, il va se servir des pénuries, de la pauvreté. Euh, voilà. Donc, on va regarder ensuite à quoi il va arriver. Donc, ça, effectivement, c'est cartographié. Donc, encore une fois, c'est bien planifié. Donc, je, je confirme ce que je viens de vous dire. Oui, d'accord. Mais enfin, ça va l'amener la, la, à quoi, tout ça S'il y a la crise, etc., etc. Donc, alors là, c'est quelqu'un qui est riche, d'accord Et ensuite Donc là, en fait, ce qu'il veut faire, c'est donner davantage de pouvoir à l'oligarchie. Vous avez ici une certaine catégorie de population. Ouais, mais comment est-ce qu'il veut, en fait, nous emmener dans son utopie Avec la crise Ah, ouais, d'accord. Alors, attendez, je crois que je l'ai. Ouais, c'est ça. Bon, euh, c'est en fait en faisant une espèce de grand nettoyage. Bon, c'est ça. Tout hein. ça, vous avez ici la, la, la carte du bain. C'est un nettoyage. Et ici, le phénix, très symbolique, c'est-à-dire le phénix, qu'est-ce qu'il fait avant de renaître Eh bien, il se transforme en cendre. Donc, en fait, il veut tout remettre à zéro. Donc, c'est bien le. On est bien dans l'histoire de grands euh, recettes. C'est vraiment ça. Il veut se servir de la crise. Pour tout nettoyer pour éventuellement même nous vendre ça de façon euh, on va dire euh, séductrice ou séduisante hein, ou agréable ou attractive, à hein, tout ce que vous voulez mais vraiment vraiment pour repartir de zéro bon c'est à dire alors on va regarder si ça peut toucher justement les finances parce que je crois que c'est ce qu'il a en tête hein. on va regarder comment il veut faire ou s'il y a encore d'autres choses qui vont être mises en place. Sachant qu'il nous prépare encore un truc, là, au niveau certainement... Euh, bah, mille plus loin, île plus loin terre. Vous avez compris, hein Alors, il y aura éventuellement une loi avec des sacrifices. Et, et ben oui, et ben là, on a l'armée. Donc, ça va passer par le biais d'une loi avec des sacrifices. La coupe dans laquelle on verse son sang. Bon... Et ce sera... Alors ça, c'est en relation aussi avec ça. Vous l'avez ici et là. Ouais. Eh bien, il est en train de mettre le pays à sac, hein, Pour nous pondre derrière euh, une autre loi. Et ici, il y a la notion de contrôle, très certainement, ou de police, ou tout ce que vous voulez. Euh, alors, pourquoi, ou comment est-ce qu'il va pouvoir mettre ça en place Il y a des choses intéressantes par là, hein. Ouais bon ben bah, oui donc vous avez vous voyez qui ça qui est ce qui était derrière les rouages ici c'est une machination hein. mais ah voilà okay. j'allais dire mais ça n'aboutira pas et ici vous avez le vol bon donc ça est déjà ce qui va mettre en place loi avec les sacrifices ça va passer par des vols Là, vous avez vraiment, vous voyez, le, le, le stylo là doré, il était posé sur un coussin, vous voyez le prix à côté. Et là, eh bien, avec les petites selles, ça veut dire qu'il disparaît. Donc là, c'est un abus de confiance, c'est un vol, c'est une tromperie, enfin bref, c'est tout ce que vous voulez. C'est une perte. Donc en fait, il est en train de ruiner l'économie, sciemment, pour faire passer une loi, pour nous mettre sous contrôle... Et pour voler certainement les gens. Alors d'une façon que je ne peux pas encore définir. Mais par contre, ça ne marchera pas. Bon. Donc ça, c'est encore son destin qui ressort. Ok. Je ne crois pas que ce soit, euh, ce soit les, les, la, la justice avec les Français. là. Je ne crois pas que ce soit ça. Je ne pense pas. En fait, la carte me dit que d'une part, il va y avoir des ennuis. Et d'autre part, de toute façon, c'est malhonnête ce qu'il veut faire. Alors, exactement de quelle façon est-ce que ça va se faire Alors là, il y a des choses secrètes. Alors là, par contre, ça, ça me plaît pas. Parce que ça me fait penser à des choses invisibles que l'on libère. Bon. Donc, est-ce que ça peut être encore un nouveau virus Ça me fait penser à des trucs comme ça, moi, là. Ouais, avec les, la méduse, c'est encore ça, hein. Ça, en fait, j'avais sorti dans un autre tirage et je vous avais dit que c'était ce qu'il y avait dans le sang. Hein, ou dans l'injection, plutôt. Reprends. Ce qu'il y a dans le sang après l'injection, plutôt. Bon, il y a des histoires encore de, de virus, là, ou d'injection, de, de, hein. C'est lié, hein. En fait, c'est lié. Donc, il veut nous remettre ça sur le tapis. Hein. Alors, soit en faisant justement le fait, le, le, le, par exemple, mettons, comment vous dire. Ce que j'ai en tête, c'est que ce qui vient, ce que les cartes me font penser, c'est que vous savez qu'il y a des labos en nucre, en enfin bref, qui ont été découverts, vous dire hein, regarder un petit peu, faire vos recherches, et dans lequel il y a des choses euh, qui sont produites. Pour rendre les gens malades. Bon, pour l'instant ces labos, il euh, y a une confrontation pour en avoir euh, le contrôle. Pour l'instant, apparemment, c'est quand même Vlad qui a le contrôle, enfin d'après ce que je sais. Mais mais il était question quand même de nous balancer un truc dans la figure venant de ces labos. Et ce qui aurait conduit finalement à Rebelote voir il y a deux ans ce qui s'est passé. Panique à bord, de nouveau passe, de nouveau, euh, euh, comment dire, piqûre, voilà, je cherchais le mot, euh, etc. On recommence. Bon, donc il y a ça qui était prévu. Donc en fait, je me demande d'ailleurs si ça, ce n'est pas lié avec ça. Hein C'est-à-dire en fait, euh, mettre le faux aux poudres, c'est vraiment ça. Avec une intervention de genre-là serait planifié par lui pour ensuite déclencher éventuellement ceci bon comment ça s'est retrouvé hein. ce qui ferait encore une fois rebelote ce qui s'est passé il y a deux ans et donc recontrôle reloir et resacrifice sacrifice qui passerait aussi par le sang bon vous voyez en fait bon prenez en note hein, je dis, parce que tirage il est bien sorti aujourd'hui mais à mon avis c'est ce qu'il veut faire bien alors, comment ça va finir tout ça Et évidemment, avec la crise économique en plus, eh bien là, on pourrait faire la totale, c'est-à-dire, vous enlevez tout ce que vous avez, parce que de toute façon, il va falloir payer, et puis bah, faire, euh, faire comme en euh, pays du soleil levant, n'est-ce pas C'est-à-dire, euh, pas de passe, pas d'argent, Voilà. Et pas d'argent, bah, pas d'argent, pas de vie, quoi. Bon, en gros, c'est ça. Mais, Emma, avant que je, je vous en parle, mais dans ma tête, je me dis, mais va-t-il y arriver Bon, est-il besoin d'aller plus loin Allez, on fait un peu d'humour aujourd'hui quand même, parce que j'ai envie de, quand même de, que vous souriez, que vous retrouviez le moral. Mais va-t-il y arriver Non. <rire> Il est là. <rire> bon, donc euh, voilà. Donc, son plan est dévoilé. Alors, je pense que vous avez compris, je ne vais pas vous refaire le truc hein, depuis le début. Hein. Mais il est en train de vraiment de, de planifier euh, ce genre de choses pour ensuite se servir de ça en même temps. Alors, vous pouvez faire le lien entre les deux, ce hein, c'est pas très compliqué. Hein. C'est soit c'est lui qui le libère, ce truc-là, en disant que c'est de la faute euh, de Vlad. Voilà, soit de toute façon, il s'arrange pour que ce truc-là s'échappe. Comme ce qui s'est passé il y a deux ans et de toute façon servir au même, mais il donnerait quand même la faute encore une fois à Vlad. Bon, voilà. Et ce qui nous permettrait, ce qui, pardon, ce qui lui permettrait plutôt euh, de faire bah, tout ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire euh, bah, de, de faire le, le grand renouvellement, on va dire, hein, vous avez compris, et donc euh, de nous mettre sous clé et de tout nous enlever. Alors petite carte pour finir. Tout ça, c'est les étoiles. Donc, c'est euh, les pays de l'Europe. Bon, ouais, c'est tout. Ils sont dedans. Hein. Voilà. Mais, alors, il y a quand même un phare ici. Donc, il y a une espèce de gardien. On va le voir un petit peu plus sur ce que c'est que ça, si c'est positif ou pas. Alors, ici, on va regarder ce que c'est, parce que ça, ça pourrait être quelqu'un qui arrive, mais qui est un peu inattendu. Quand on voit la tête des deux autres là, il y en a un qui gagne et il était inattendu. Alors, est-ce que c'est les élections Est-ce que les deux là, ils sont en train de faire la tête quand même Ou est-ce que c'est quelqu'un qui s'amène, le gardien du phare C'est amusant quand même cette carte-là. Alors, il y a une espèce d'esclavage ici et d'attaque. Alors, attendez, il faut que j'aille explorer ça. pas ce que c'est que ça là. Il y a une petite carte qui est un petit peu secrète. Est-ce que c'est Caligula qui va se retrouver enchaîné ou est-ce que c'est nous Quand je dis nous, c'est les Français qui allons nous retrouver enchaînés. Regardez ce que c'est que cette carte là. Ah ouais. Ah bah ben alors là, on est parti pour un truc. En fait, ce qui, ce qui me vient en tête, c'est que il pourrait bien réussir. Il pourrait bien réussir, Caligula. Et que du fait qu'on se retrouve enchaîné, mais que ce serait de très courte durée. Parce que là, il y a un truc qui va arriver. Qui est secret. Donc attention, faut pas que j'en dise de trop. Alors là, il est manipulé. Il y a une manipulation derrière. Bon, ça, c'est bien lui. Hein. C'est lui qui, nous, qui manipule. Il y a une manipulation derrière. Ça, c'est bien lui. C'est ce qu'il veut. Mais on est protégé. Bon. J'espère que ce n'est pas trop compliqué, ce que je vous raconte. Pour moi, il pourrait quand même y arriver, oui. C'est-à-dire, tout ce que je vous ai dit, là, euh, il pourrait, en fait, faire toutes les étapes de son plan pour, quelque part, nous remettre euh, comme ça. Ce qui fait qu'on perdrait nos libertés à un moment donné. Mais... Il y aura quand même ça. Et il y aura ça. Donc je pense qu'on on a un risque, on va dire. On a un risque. Vraiment. Euh, quand je dis « on », je me mets dedans parce que je suis française. Euh, on a un risque de se retrouver dans une situation de, de ligoté, enfin d'être ligoté ou d'être enfermé. Effectivement. Mais d'un autre côté... On aura quelque part une libération. Peut-être bien d'ailleurs euh, à cause de cette personne-là qui va arriver par la suite. Bon, vous remettrez tout ça en ordre. Mais j'avoue que je commence un petit peu plus à comprendre ce qu'il va faire. Donc il est machiavélique. Hein. Donc ouais, il va nous déclencher un truc qui fait que les gens vont être remis sous cloche. Et ça, c'est bien possible. Mais ça ne durera pas. Parce que ce sera aussi sa fin. Et que de toute façon, on va remettre une carte ici. Pour moi, euh, avec cette carte-là, on sera libéré. Hein. Et alors, je ne vous dirai pas par qui. Hein. D'accord Voilà, ce sera le mot de la fin. Il ne faut pas que j'en dise de trop non plus. OK Bon. Donc, gardez espoir, gardez courage. On a une période qui s'annonce rock'n'roll, comme je dis toujours, hein, voilà. Mais encore une fois, on n'est pas tout seul. Hein. Il y a ceux-ci qui sont là, et puis il y a les autres qui sont là. Vous n'avez pas besoin d'en dire plus, hein. vous savez de qui il s'agit cela. Donc, on est sous observation. On aura quand même une période encore assez difficile, mais on s'en sortira. Et ça, moi, j'en suis sûre. Bon. Alors, pour finir, pour vous laisser euh, passer votre dimanche euh, tranquille, puisque en plus, moi, j'ai plein de choses à faire aussi, hein. Enfin bref. Alors, on va prendre une petite carte pour nous. Voilà. Alors, une petite carte pour la communauté qui est super sympa. C'est vous, hein. Et je vous remercie énormément de votre fidélité. On a le service spirituel. Bon, belle carte. Alors, je vais vous chercher la signification parce que je ne connais pas. Elles hein, sont compliquées, ces cartes-là. Et puis, c'est surtout pour vous que je les sors. Je n'utilise te pas tellement ce jeu. Le service spirituel. Euh, alors, ouais. Donc, en fait, il ne faut pas que vous doutiez. <rire> je suis en train de, de lire en même temps, mais bon, je vous le dire quand même. Le doute de soi peut être une habitude dont il est difficile de se débarrasser. Il peut ralentir votre progrès spirituel et l'accomplissement de votre mission de vie. Au bout du compte, il ne vous arrêtera pas, mais il peut donner l'impression que votre progrès est laborieux. Il est plus facile d'accomplir votre mission de vie lorsque vous reconnaissez votre propre valeur et votre propre talent et que vous faites ce que vous aimez du mieux que vous pouvez. Prenez conscience que vous êtes à la hauteur, que vous faites du bon travail. Et que ce que vous avez a de la valeur. Il est temps de laisser tomber la peur de l'échec. Votre peur de ne pas être capable et de ne pas avoir le droit de vivre une vie heureuse et accomplie, couronnée de succès. L'univers croit en vous. Écoutez, c'est un très beau message. Bon, ça veut dire qu'il faut croire en nous, il faut croire en vous. Il ne faut surtout pas perdre espoir, il faut qu'on garde espoir. Parce que en fait, tout... Tout, tout, euh, comment dire, toutes nos convictions, toutes nos croyances, euh, euh, nous, quoi, tout ce qui fait que vous êtes sur ma, sur ma chaîne, que vous me suivez, et surtout, surtout, euh, pour la grande majorité que vous n'avez pas pris les piqûres, et eh bien, tout ça euh, montre que vous êtes sur la bonne voie. Voilà. Et euh, c'est un service spirituel. En fait, vous êtes dans le service spirituel. Donc, vous êtes nécessaire, on va dire, euh, au succès de la lumière on va dire ça comme ça bon donc il faut y croire alors je vais vous sortir encore une dernière carte voilà j'ai utilisé qu'une fois ce jeu là c'était euh, dans le, le, le tirage open mind pardon sur les galactiques leur tirage qui a été bien accueilli je vous remercie beaucoup d'ailleurs hein. moi j'ai beaucoup eu plaisir à faire ce tirage voilà donc on va regarder justement si on a Certains galactiques aussi qui, euh, qui nous observent, qui nous aident. Donc, on va prendre deux cartes. Ou si, au contraire, il y en a qui sont, euh, qui sont mauvais. Enfin bon, on va voir un petit peu par qui on est observé en ce moment. Voilà. Donc, je ne veux pas regarder la coupe. Hein. J'ai plutôt tout de suite tiré les deux cartes. Alors, quels sont les galactiques qui sont importants pour nous en ce moment Ça se trouve, ce ne sera pas du tout de galactique, hein, parce que j'ai pas que des cartes de galactique, j'en ai encore d'autres. On va voir ce qui sort. Alors, j'ai le troisième œil. Ah, mais ça c'est pour nous. C'est pour nous. Et les Pléiadiens. Alors, ok. Bon. Alors, vous savez, enfin, vous ne savez pas, mais je fais beaucoup de méditation en ce moment. Je commence à avoir des petits messages, donc euh, je vous les donnerai au fur et à mesure qu'ils m'arriveront. Euh, voilà, donc je suis en train de suivre une formation euh, spirituelle pour justement développer davantage mes qualités, notamment celui-ci, qui va, j'espère, m'aider à vous donner davantage de messages. Et ça, ça veut dire... Alors, c'est une carte pour moi, c'est aussi une carte pour vous. Ça veut dire qu'il faut développer votre troisième, votre troisième œil. Et ça, ça veut dire que on est sous observation par euh, ceux qui, qui viennent des Pléiades. Je sais pas comment est-ce qu'on les appelle, d'ailleurs. Les Pléiadiens, plus comme ça. En tout cas, eux... Eux, ils sont très sympas. Vous voyez, c'est l'amour inconditionnel, l'enthousiasme, voilà, euh, bon, la joie, tout ça. Donc eux, ils sont là et ils nous observent. Alors, on va quand même demander s'il y en a qui sont méchants, parce que là, j'ai que des cartes sympas. Est-ce qu'il y en a qui sont aussi méchants, et qui interfèrent dans notre vie, dans ce qui sort Non, bah, enfin, oui, enfin, il doit y en avoir, mais pour l'instant, j'ai une autre carte. J'ai les agartans, donc, on a quand même, on a quand même des galactiques qui sont là. Bon, je vais pas sortir les méchants. Tu veux pas me sortir les méchants un coup, quand même? Que ce soit, que, que je puisse quand même, voilà, vous en sortir au moins un. Bah ben non. Non. Bon. Mais c'est qu'à mon avis, ils vont dégager et puis c'est tout, quoi. Ou alors, je les sors pas, je les sors pas. En tout cas, ici, il y a l'alchimie, le destin, le, l'infinité, la magie. Bon. C'est plutôt des cartes sympas. Non, c'est pas le nouvel ordre, ça. Non, non, non. Non, cette carte-là, elle est très positive. Et vous avez les ailes, quand même. Hein. Donc, non. Pour moi, il faut faire confiance au destin, même si on peut passer par une phase dans laquelle on pourrait reperdre nos libertés, oui. Mais ce serait vraiment de courte durée, je vous rassure tout de suite. Et puis, ça se trouve, ça n'arrivera pas, hein bon. En tout cas, on va dire ce que j'ai fait aujourd'hui dans ce tirage, c'est que j'ai essayé de voir ce qu'il y avait dans la tête de Caligula, dans quel était son plan. Et son plan pour moi, c'est celui que je vous ai exposé. C'est vraiment ce qu'il veut mettre en route, mais encore une fois, il n'y arrivera pas. On n'est pas tout seul. Hein. Et puis vous, vous allez aussi faire de la méditation, vous allez développer vos capacités. Ça va encore renforcer vos bonnes énergies par rapport aux forces occultes qui veulent vraiment, vraiment nous détruire. Mais on ne les laissera pas faire. Voilà, je vais vous laisser partir. Enfin, week-end, vous y êtes déjà. Mais enfin, en tout cas, profitez de votre beau dimanche. Et puis, on se revoit pour une nouvelle vidéo. Au revoir, je vous fais la bise. Au revoir.